Bonjour, j'espère que vous allez très très bien. Donc Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment est-ce qu'on pouvait euh, ben faire en sorte que, euh, de, de faire une dépose en fait sans abîmer l'ongle. Comment bien voir où est-ce qu'on en est au, au niveau de l'ongle sans l'abîmer du tout. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente si vous ne l'avez pas vue. Voilà, donc là je désinfecte euh, mon ongle voilà, pour partir sur une bonne base et je fais tout tomber au passage aujourd'hui je vous explique en fait comment euh, on bien utiliser un chablon souvent vous faites pas mal d'erreurs au niveau du chablon donc là je vais vous montrer différentes choses donc déjà hop, on va venir décoller notre chablon donc ça c'est une petite partie qu'on peut réutiliser également on peut le coller en dessous je vais vous expliquer comment, à quoi ça sert <rire> ce, ce petit centre alors on peut très bien ne pas l'utiliser ou l'utiliser déjà on va partir de la forme naturel euh, de l'ongle, c'est-à-dire qu'en fait, si votre ongle est euh, plutôt carré, on va plutôt choisir ben, dans ce, voilà, avec les, les chablons que j'ai moi, plutôt, on va voir, voilà, est-ce que ça correspond plutôt au côté carré, est-ce que ça correspond plutôt au côté euh, plus en amande. Donc voilà, si vous avez des ongles déjà très en amande euh, naturellement, hein, il faudra plutôt partir sur ce côté. Des ongles plutôt très très droits à l'avant, on partira plutôt de ce côté. Donc voilà, déjà, la première erreur, c'est de pas bien choisir le côté. Je suis désolée, il est un peu sale, j'avais mis un tout petit peu de gel avant dessus. Voilà, bon, c'est pas très grave, hein. Il est quand même utilisable. Euh, donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on peut utiliser, donc, euh, l'embout, voilà, par exemple, si on veut... Je vais venir le coller ici. Si on veut, en fait, euh, renforcer un petit peu l'avant... Ça nous permet, vous voyez, d'avoir un, un rebord qui est renforcé. Et en plus de ça, les deux parties ne vont pas pouvoir se coller ensemble. Donc en fait, on peut coller sur l'avant, mais pas ici. Donc ça nous donne une certaine stabilité, ça durcit encore notre chablon. Donc ça, c'est la deuxième petite astuce. La troisième astuce, c'est lorsqu'on le place, comme ça. Souvent, vous allez voir ce qui va se passer. Hop. Alors en fait, je regarde dans le retour vidéo plutôt que de regarder sur mon ongle. Donc vous voyez, en fait, là, ça vous connaissez sans doute, il y a ce fameux creux, ce décalage qui va faire que, en fait, le gel va venir glisser en dessous, juste ici, entre donc, le chablon et l'angle. Et en fait, vous allez même avoir un décalage. Parce que ça va produire aussi... C'est que là, le chablon a tendance à redescendre un petit peu vers le bas. Donc, ce ne sera pas forcément très joli. On aura un petit peu un bec de perroquet. Donc, c'est pas du tout ce qu'on veut. Hein. Donc, en général, ce qu'on va faire pour éviter ça, déjà, que ça redescende, que ça fasse un creux, on va déjà le recouper ici sur l'eau. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je coupe juste avec un petit ciseau. Hein. Voilà. Donc, j'ai séparé ici en deux. Vous allez voir que tout de suite... On va pouvoir mieux l'adapter et on va pouvoir même le remonter un petit peu Vous voyez que là tout de suite on est nettement mieux mais c'est encore pas du 100% et là on est sur sur un chablon qui est vraiment très très plat si on voudrait le laisser comme ça donc la chose suivante à faire c'est de venir coller les petites ailettes parfaitement bien l'une contre l'autre à l'avant voilà on va venir coller ici donc déjà là on obtient quelque chose qui est assez homogène, hein. je suis désolée, j'ai tout le temps un problème de mise au point, vous m'excuserez. Hein. Voilà. Là, on va re-rentrer le pouce, on va voir, ah tiens, là, il s'adapte déjà nettement mieux, et ça reste mieux en place, on va appuyer un peu sur le dessous, et là, on est nettement mieux. Pour améliorer encore tout ça, ce qu'on peut faire, c'est couper un tout petit peu sur les côtés, soit juste un peu, soit un peu plus, voilà, là, moi, je vais repérer où est-ce que... Enfin, est que je dois couper, donc je vois que c'est vraiment sur la partie externe et là hop je vais venir faire comme ça des petites ailettes alors ça c'est vraiment la version la plus simple de la coupe hein. hop, je viens faire des petites ailettes sur le côté j'ai coupé simplement à l'endroit voilà où mon ongle Vous voyez que là on, on arrive au bon endroit et là ce que ça me permet de faire c'est que je vais pouvoir pincher donc pincher c'est vraiment euh, faire un C-curve, donc le C-curve voilà, c'est cette forme là, un peu plus importante donc, je vais pouvoir appuyer encore par en dessous encore une fois c'est mieux si je regarde mon ongle plutôt que la caméra <rire> voilà. et là vous voyez qu'on peut nouveau avoir ce petit creux qui va se former, donc il faut vraiment bien bien bien appuyer l'ongle voilà, et bien placer le chablon. On peut venir coller les petites parties sur, euh, sur le côté, si on le souhaite. Et là, on voit qu'on obtiendra quelque chose de plus fin, de plus dans l'alignement de l'ongle. Donc, ça permettra d'avoir un ongle qui va être moins plat sur l'avant et qui va être plus arrondi. On voit que ça s'adapte parfaitement. Et qu'on n'a plus le creux si on avait toujours le creux il aurait fallu redécouper ici sur l'avant pour que la forme s'adapte bien à l'ongle si on n'avait pas d'ongle, on aurait pu faire un petit rallongement directement sur la peau pour ensuite pouvoir venir placer le chablon par en dessous ou on peut même également placer le chablon directement sur le bourrelet de peau lorsque vous avez vraiment euh, des ongles très très courts rongés les deux sont possibles voilà c'est possible de rallonger sur la peau de décoller ensuite de venir placer le chablon donc là on le fait en deux étapes ou de placer le chablon mais de l'appuyer un petit peu sur le bourrelet de peau pour faire redescendre le bourrelet pour pouvoir ensuite travailler dessus ça c'est ma petite technique euh, <rire> pour gagner du temps voilà et donc là on a vraiment le euh, le chablon qui est bien placé Voilà. Donc j'espère que cette technique euh... Voilà, vous aurez appris quelque chose, enfin, que je vous aurais appris quelque chose avec mes petites techniques. Vous voyez que là, également, il ne bouge pas. C'est-à-dire qu'il ne va pas tomber dans... lorsque vous allez le catalyser ou quand vous euh, allez poser du gel dessus d'ailleurs dans la prochaine vidéo je vous montre comment utiliser le nouveau Magic Gel Clear, vraiment j'étais trop trop impatiente de vous le présenter on en a vraiment pas beaucoup en stock, ils partent assez rapidement donc euh, n'hésitez pas à aller euh, bah, le, le prendre si vous en avez besoin c'est vraiment un must have à avoir pour moi c'est vraiment euh, le gel qu'il faut absolument, pourquoi Parce que il est dur dans le pot, il est dur lorsque vous l'appliquez sur l'ongle, dès que vous le travaillez il devient plus fluide et dès que vous arrêtez de le travailler il se redurcit, qui évite que votre ongle, et eh bien, euh, voilà, que ça fasse du n'importe quoi au niveau de votre ongle. Donc voilà, dans la prochaine vidéo, je vous montre comment euh, utiliser ce gel. Dernière petite chose, si vous n'avez pas encore suivi ma formation d'initiation gratuite, bah, n'hésitez pas à aller la voir, je vous apprends plein de choses dans cette formation également. Et donc voilà, là on voit également que l'ongle est vraiment placé dans le bon alignement pour faire un beau bombé sans que l'ongle redescende vers le bas. Parce que ça aussi c'est une des erreurs, C'est soit ça redescend trop, soit ça remonte de trop. Là on est bien dans l'alignement, on va pouvoir faire un joli bombé. Voilà donc vraiment j'espère que ce positionnement de bombé vous a appris, euh, pas de bombé pardon, de chablon, vous a appris quelque chose. Et pour le bombé, ben, c'est dans la prochaine vidéo. À très très vite